Salut à tous, c'est Spiny, et aujourd'hui on se retrouve sur le serveur Mindplex, ça faisait un bail que je ne m'étais pas rendu sur ce serveur. Euh, t'es au courant que t'es dans un rêve là, hein Ben, comment ça Je sais pas moi déjà, d'où Mindplex c'est un mot plat, et puis tu parles à un mouton qui parle, donc... Salut à tous, et je crois que j'ai pas la peine de me présenter, je vous savais qui je suis maintenant donc aujourd'hui on se retrouve sur Mindplex. Hein, comme vous pouvez le voir euh, là le gros titre Mindplex. Donc l'un des plus gros serveurs sur MCPE qui reste euh, J'ai dit bien qu'il reste parce que bon Hypixel c'est mort Il y avait l'autre aussi là on faisait du Build battle, je sais plus, cookie build je crois Ouais bon ça, euh, ça y a plus beaucoup de monde qui vont Bref, sur ce, je voulais voir un petit peu ce que devient Mindplex. Parce que c'est vrai que j'ai pas l'occasion de voir un petit peu Mindplex à cause de... Des lags, aïe, aïe aïe aïe aïe aïe, les lags, donc ça c'est donc un peu compliqué. J'essayerai un petit peu de faire une, un petit bit de jeu dessus. Hein. Euh, je vous garantis pas grand chose. Sur ce, je voulais voir un petit peu Mindplex parce que il y a pas mal de choses qui ont changé, comme j'ai dit, euh, par rapport à la dernière fois. La dernière fois c'était il y a longtemps, même très longtemps, même très très longtemps, j'ai envie de dire. Salut à tous, c'est Spini. Aujourd'hui, on se retrouve sur Minecraft PE pour la présentation du serveur MINDPLEX donc on a toujours nos petits trucs des porteurs ok ça je sais pas c'est oh mais ni des amis oh. bon bah il y a des choses qui n'ont pas changé ah. donc c'est parti on va faire du micro battle comme à la bonne époque c'est parti on a commencé directement une petite game micro battle comme à l'époque ça fait plaisir par contre je reconnais pas du tout oh il y a un mec qui me vise là c'est quoi ce creeper là qui veut me viser tout de suite là ah oh, ouais ouais ouais il me focus direct Ok, donc les gars, euh, je connais pas du tout la map, je crois qu'ils ont changé et tout. Ok, okay lui, on va, on va aider nos coéquipiers quand même. Hop, vas-y, toi tu vas crever, voilà, les mecs, bon, j'ai ça Ah, ça c'est les frérots, hein. c'est clairement les, les gars à coup sûr. Donc, je connais pas, je pense qu'ils ont changé les maps et tout, ils ont dû faire un, un renouveau, un truc comme ça un petit peu. Euh, Qu'est-ce qu'il fait, lui Oh non, non, je suis tombé dans l'eau, c'est vrai que dans l'eau, on perd 10 gars. Alors, est-ce que je peux le faire tomber Non. Pas de knockback, ok, très bien. Ok, Seb, Seb, Seb. On arrive un petit peu à faire du combo. Il y a le bro qui arrive. Magnifique, les frérots là. Ah, oh, ils sont tous ça. Ils sont, ils sont. Ah, ils s'enfuient, ils s'enfuient. C'est-à-dire qu'il est low life. Vas-y, vas-y, on le poursuit, on le poursuit, on le poursuit. On est comme ça, nous. Ok, Seb. On rate nos sauts. Oh, purée. Je me régène quand même. Salut, mec. Tu vas tomber si tu recules. Oh, Seb, on l'a tué. Magnifique. Magnifique. On est trop fort. Coup, on attend de régène. Attendez, les gars. Les gars on régène un petit peu. Voilà, il sait qu'on est là, il sait qu'on est là. si, il sait qu'on est là. Il sait clairement qu'on est là. Hop. Oh non, non, non, non, ça c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe, les gars. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Non, non, non, c'est terrible. Il est trop badé. Oh non. Non, non, non, non, non, non, non, non. Vas-y, tu vite, tu vite. Sais Allez, disco Birch, On croit tous en toi. Ah oui, il a un V2 en plus. Ah non, non, il reste encore un gars. Ok. Très bien, vas-y. Euh, qu'est-ce qui se passe Non Non Disco Discover Bon, du coup, on n'aura pas vu la fin de la game. Par contre, qu'est-ce qui se passe les mecs Je suis à deux coeurs. Euh, hop là, on régène tranquillement. Faut pas courir. Si un mec qui pointe, je vais faire un test. Hein, on va se cacher ici, hein, parce qu'on peut, on peut clairement rien faire. Mais la bouffe elle descend super rapidement, alors je fais que dalle. Hein. Je fais que dalle donc voilà. Mineplex, Mineplex. Euh, mineclaps. Oula, qu'est-ce que je dis? Mineplex qui tient encore un petit peu son serveur, c'est plutôt pas mal, je trouve. Euh, après, euh, après, ça fait depuis pas mal de temps en plus. Mineplex, ils ont ouvert je, un an et demi, un truc comme ça. Euh, sur, ce, euh, sur ce, pas déçu pour le coup. Euh, ils arrivent à tenir leur serveur et tout. Oh là là, le bro, il est, il est parti. Il est parti, il reste plus que moi dans l'équipe des bleus. Euh, un d'équipe des verts et tout. Euh, ah non, il est là. Oh, bookers. Ecoute, hey, mec, je suis là. Je suis là, t'es pas tout seul. Ah oui, non, ils sont encore là. Non, mais ils sont encore là, ok. Euh... Ah oui, ils se sont fait une petite base. Oh, Oh, man. Oh, man. Oh, man. Il y a un mec qui est un rouge qui est tout seul, voilà. Il faut un petit peu viser les tout seul, on est un petit peu genre mode prédateur. Ok les gars, faut sortir, faut sortir. Non, ça vous dit pas de sortir. Oh il est mort Oh il est mort Bookers Bookers, il est chaud Pendant ce temps je fais rien, je vais rush, je vais un petit peu. Euh... Okay, non je vais rien faire en fait, salut je suis pris une flèche en plus. Ça fait très mal, ça fait très mal. Une flèche dans le pied. Ah ouais, c'est le mec en haut. Ok, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, je poursuis le jaune. Vas-y, vas-y, je rush sur le jaune. Après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre Qu'est-ce que j'ai à perdre hein Voilà, voilà, il est très jeune, pendant ce temps. Moi je fais ça. Oh non, on m'attaque par derrière Oh non non non Non non non, mec, vert. Le vert, je suis venu pour te sauver. Bro, qu'est-ce que tu fais Au moins on a une pomme. Je sais pas pourquoi on a une pomme, mais. C'est cool. Voilà, on prend la pomme. Ça nous régène même pas, je pense. Oh non, ah si ça nous un peu. Ok, mec, vas-y. Vas-y, faut rush. Vas-y, je te suis. Bookers. Bookers, c'est chaud. Oh non, les jaunes, ils sont beaucoup quand même. Hein. Vas-y, tous sur le jaune. Tous sur le jaune. Et heureusement qu'il n'y a pas le friend du fire. Hein. Les mecs, je les ai tapés euh, je sais pas combien de fois mes potes. Il y a les mecs en haut okay, qui vont nous rush là. Oh magnifique, magnifique. Magnifique les gars. Magnifique, vous êtes trop chaud. Vous êtes trop chaud, patate Bookers, Bookers, oh non Je, je, je me fais taper, oh non Non ils sont où Ils sont où Mes coéquipiers, attendez, attendez, je, je, je me cache le temps de voir la situation en face Ok, mes coéquipiers sont morts Il reste que moi non Attendez Comment on fait C'est vrai, c'est ça euh... Ils ont quitté ou quoi C'est quoi ce délire Ils sont mes coéquipiers Wesh Mes coéquipiers Oh non, ils sont morts, c'est trop badant, non ah, Comment vous dire, en fait, on est tout seul, je sais pas où ils sont partis, les... Ah non, Seb, Seb Oh mais ils... What Le mec, ils étaient cachés et tout, et ils sont revenus, ok. Calme. Par contre je me prends une flèche, mec, je suis mort. Je me prends une flèche, je crève direct, Non, non. Non, Booker, non Non, Booker Je me prends une flèche, je crève direct. Non, j'y avais cru en toi. J'y ai cru, j'y ai cru. Oh là là, ils sont en train de cop en haut. Attends. Oh là là là là. Dans une autre vie, on m'appelait la Golas, hein. Alors, ok. Seb Seb, on arrive un petit peu à gérer ça. J'ai pas trop perdu de mon niveau de, de sniper. Oh là là, comment je vise Ok, Seb, Seb, Seb. Je Commence à avoir peur. Par contre, niveau vie, je suis dans, je suis un peu, je suis pas très bien. Je suis clairement pas très bien. Mec, mec, mes vie. J'ai un cœur, les gars. Oh oui. Oh oui, mon coéquipier, mon coéquipier qui fait le taf. Attention, il est là, il est chaud. Il a le sang de Booker dans ses veines. Oh non, il est pas mort. Mec, je suis juste là. Oh, j'ai réussi à le combo. J'ai un cœur, les gars. J'ai un cœur, les gars. Les gars, j'ai un cœur. C'est chaud. Hein. C'est très, très chaud. Vas-y, poursuis-le. Poursuis-le de toute ton âme. Oh là là là là là là. J'ai un demi-cœur. Oh, qu'est-ce que je fais Je perdais les gars à cause de, de moi-même. Oh, c'est chaud, même les sauts, c'est très chaud. Ok, vas-y, vas-y, poursuis le oui. Yes, <rire> je sais pas pourquoi je suis autant. Je, je, je, je sais pas pourquoi je suis autant excité juste pour une game. Mais, mais bon, les, les bros, c'était nice. Je, ça fait depuis longtemps que j'ai pas été aussi, euh, aussi joyeux en, en jouant à mcpe oh là là là là, c'était cool, vraiment cool. Bon sur ce, je pense que je vais faire la fin sur ça. Euh, on va attendre que ça génère le terrain un petit peu. Euh, sur ce, je ne sais pas ce que vous en pensez un petit peu de MindPlex, hein, les serveurs comme ça. Et BSG aussi, euh, les serveurs qui lagent, hein, qui lagent parce qu'il y a trop de gens. Mais qui, qui sont quand même les papas d'MCPE un petit peu. Parce qu'ils restent encore en vie. Et ça c'est cool, franchement. Je trouve ça cool. Que MindPlex soit toujours en vie. Hein, pas comme iPixel. Hein. Un pixel. Bref. Sur ce les gens. Euh, sur ce les gens. Oui. Sur ce les gens, on va se dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et ciao tout le monde.